Salut On se trouve pour une nouvelle vidéo, on, on est sur Open 4 dans notre partie contre les Ottomans. Euh, et la trêve c'est fini avec les Monomotapas alliés aux Pays-Bas, au Portugal, et à Buas et Sacalva en bonus disons. Ce euh, serait une guerre où les forces seraient équilibrées des deux côtés d'après le jeu faut dire que Pays-Bas et Portugal, ils doivent avoir chacun un gros gros paquet d'hommes. Euh, néerlandais, un demi-million de, demi de fantassins. Et portugais, un million de fantassins. Je pense que les portugais, ils ont un demi-million en, demi en propre. Et un million grâce à Caraïbas, Rio da Prata, euh, Mexique-Portugais. Et puis c'est tout. Voilà. Euh, mais on a des alliés qui peuvent nous rejoindre. Cela m'a l'air plus intéressant. Quoique, Siak, qui va siéger toutes les provinces là-bas. C'est cadeau. Hmm. Euh, sauf que si jamais je laisse Siak siéger toutes les provinces là-bas, je ne pourrais pas les réclamer. Donc peut-être que ne les, si ne les siégeons pas. Sinon, il va les siéger pour lui, en fait. Et je préférerais pouvoir les prendre. Sinon, je peux prendre des petites îles un peu partout. Tant qu'il n'y a pas de force, je pourrais réclamer au Portugal. Si jamais j'ai un gros score sur lui. Euh, L'avantage de faire la guerre contre les Pays-Bas et le Portugal, c'est que je peux leur prendre des provinces, euh, des colonies qui coûtent pas bien cher. Qui coûtent euh, rien du tout à légitimer, rien du tout en surexpansion pour moi, et que je peux légitimer pour pas trop trop cher. Ils ont euh, je sais pas quelle euh, idée. Je crois que c'est une idée. Une des idées euh, coloniales. Fait que les provinces des euh, compagnies commerciales ou alors juste les provinces non complètement légitimes sont à 80% et pas à 90%. Allons-y, ne tardons plus. On ne pas. Je vous attaque. Je veux la Bohème et l'Espagne avec moi et ce sera tout. La Bohème, je sais que toutes ces troupes sont là. Ça c'est une bonne nouvelle. Euh, L'Espagne probablement moins. Probablement moins de troupes dans le secteur, mais c'est pas, pas très grave. Euh, de ce côté-là, on va aller siéger les Pays-Bas tout de suite, je pense. Ils ont activé tous leurs forts. Où est ma flotte Là. On va réclamer cette armée. On va faire passer... Non, on va y aller direct. Euh... Ah, mais les Pays-Bas, ils ont plein de terres, là. terre que je peux prendre. Oula. J'ai pas fait gaffe. J'ai eu une défaite. Ouais, 4000 hommes ici. D'accord. Rien de super grave, mais... Oups. Autant pas perdre... Nos soldats pour rien. Je peux essayer ces territoires néerlandais là aussi. Je pourrais les réclamer. Toute petite province. Ça que c'est avec nous Ça doit être un, un partenaire mineur de Bohème. Il y a aussi Butoas dans la guerre. Ça va me permettre de les sortir de la KOA, C'est un autre objectif. Je leur fais, ils la... arrivent à leur faire la guerre alors qu'ils sont dans la KOA. Qu'a priori, je pourrais pas. Ils n'avaient pas grand monde. Ah bah j'ai perdu les 4000 autres. Être en territoire manchou ça va aussi les aider à pas trop être embêtés par les rebelles. Ah, je peux passer à travers Kala, passons. Et même à travers la Corée, passons. Ils ont pas de territoire légitime. Au euh, Manchou, Kalas, ils sont dans la coa contre moi. Où est ma flotte en bateau? Attendez quoi? J'ai une flotte qui est en bateau, est-ce qu'elle a pas d'attrition? On va regarder où est ma flotte de bateaux. Ah, elle a atterri. Atterri, Fin du siège de Stofala. Allons les siéger là-bas. Peut-être que je peux sortir Sakala facilement. Fin du siège de Tlemcen. J'attaquerai bien ici. pas trop quand on attaque. on croyait qu'ils étaient protégés par fez ou quoi Si oui c'était une erreur, l'Espagne devrait gagner, Ah si voilà, on a beaucoup beaucoup d'hommes qui ne passe pas le détroit, je suis pas sûr que les Pays-Bas aient des troupes chez eux, Je vais aller là-bas. Ce sera plus rapide que de débarquer. C'est très très long les débarquements. Alors que là, hop, juste à passer l'océan et on est bon. Est juste un petit fort ça. Ah mince! Euh... Mes bateaux vont servir. Je suis débile, j'ai fait une pause dans la vidéo, j'ai enlevé mon casque, j'ai débranché mon micro et j'ai oublié de le rebrancher. Vous m'entendez à nouveau Désolé pour euh, cet instant de pause. Donc, euh, je disais que... Ah bah voici l'armée des Pays-Bas, je ne la voyais pas. Je me disais qu'on s'en sortait très bien sur les Pays-Bas, que l'Espagne devrait pouvoir s'en sortir avec ses 100 000 hommes plus de 100 000 hommes face aux portugais du nord moi je m'occupe des portugais du sud d'ailleurs on va écrabouiller cette partie là et aller siéger toutes les provinces voilà ça c'est fait et qu'est-ce qui nous tombe dessus l'industrialisation et c'est moi qui l'ai elle apparaît dans la province de Célanique 31 dev usine de... Vu que j'ai une grande partie du monde, je dois avoir une grande partie des usines de... Alors c'est tissu ou euh, fer et trucs comme ça. Ce qu'il fallait. Euh, du coup, je gagne des points en tout, du prestige, de la réforme gouvernementale. Et j'ai jusqu'à la fin de la partie, j'ai nombre de bâtiments possibles, plus 1 sur la province. Et bah, pourquoi pas ça se trouve il y a même un truc D'ailleurs j'ai trop de Trop de points Oh ça J'en ai beaucoup beaucoup à faire Donc on regarde bien le meilleur à ce coup On va s'arrêter là pour garder des sous quand même euh... Prenons la tech tout de suite. Du coup, moi, j'ai pas adopté. Il faut, Il faut que ça se répande et tout. La bonne nouvelle, c'est que ça se répand énormément sur toute cette zone-là. Pour quel motif Une province à amie voisine, d'accord. Mais là, par exemple, le pays de la gr... de la, le pays à la grande puissance commerciale. Le pays a la plus grande puissance commerciale dans un nœud commercial industrialisé. Alors soit ça se répand parce qu'on dispose manufacture textile ou domaine foncier. Continent où est née l'industrialisation, ça compte aussi. Mais apparemment ça se développe. Euh ah oui, il y a le bonus. Soit c'est dispose d'une manufacture navale se trouvant sur le continent où est née l'institution, soit c'est se trouve dispose d'une manufacture navale et n'est pas sur le continent de l'institution. Ok. Et toute cette province-là, c'est parce que c'est dans le nœud Dragus, c'est bien ce qui me semblait, et que c'est le nœud où il y a l'industrialisation et que j'ai la plus grande puissance dans le nœud Dragus. C'est tout. Et c'est d'une province, le pays a la plus grande puissance commerciale dans un nœud commercial industrialisé. Donc peut-être que si jamais Constantine, ou une autre province plus rapide, mais apparemment ça sera Constantine, ah ou celle-là, si une de ces deux provinces euh, prend l'industrialisation, logiquement j'aurai le même bonus sur tout Constantinople. Après j'ai un bonus de proximité qui est beaucoup plus fort. Sur euh, les provinces euh, de toute la mer en fait, Bigar inclus. Bigar ça se développe très très vite. C'est chouette. Je pense que le... bon, ce qui va me rapporter le plus c'est le bonus de proximité. Voilà, bon, on s'approche des dernières euh, unités disponibles. Si à que je pourrais les appeler aux... à l'aide. On va pas le faire, je pense pas que ce soit nécessaire. On a gagné notre bataille ils se sont repliés à différents endroits dont certains accessibles par mes troupes bon les pays bas ils perdent ils perdent large oh, ils nous échappent là euh, de ce côté là combien d'hommes peuvent rester là 42 000. C'est vrai que si je coupe en deux, ce sera bon. Euh, on contrôle le delta de l'autre côté, donc normalement, je peux passer là-bas. Alors, j'ai pas fait gaffe. Si j'ai fait gaffe, j'y suis allé, mais un tout petit peu trop tard. Euh, si on nous acharner sur sa calva qu plus que sur les autres. Ensuite, j'ai des flottes. On a une qui est là. Je sais plus ce que je comptais faire avec ces soldats. Peut-être qu'on peut aller s'occuper des troupes. Euh, préférence sans passer par cette province-là. Ou alors en, en, en y passant, ils ne sont pas très forts en aval. Ah non, ils ont une autre armée de 129 000 hommes. Ok. Notre flotte de 129 000 hommes. Changement de plan. Ouh là, il nous attrape quand même. Bien. Ça va piquer. Je sais pas quoi dire de plus. Ça va, on a perdu qu'un bateau. C'était surtout des navires euh, euh, de commerce qu'ils avaient. Ici, on a la Tira Austral qui a occupé pour nous plein de provinces néerlandaises. Après c'est pas des provinces avec des forts, donc ça rapporte du score de guerre mais, guerre, pl guerre plus, j'ai pas besoin d'avoir euh, le contrôle sur ces provinces pour les réclamer, et je pense qu'avec tous les pays bas, on aura déjà un contrôle très important. Est-ce qu'on les attrape pas vraiment Non, on évite. Enfin, ils vont où En Tiens, Tirons-en partie, ça risque de rapporter plus à terme. De ce côté-là. Oula, là, ça s'est battu gros. On a gagné commandant, on mieux en avoir un Sacalva ils sont toujours pas persuadés qu'ils ont vraiment perdu euh, contrairement peut-être aux Pays-Bas qui ont pris du 54 donc je voudrais ces deux provinces là et après on peut discuter genre vous me donnez ça aussi le truc c'est là ça touche beaucoup la France et la Frise je pense que si jamais je vais prendre des provinces tout là-bas moins de gens qui se sentiront concernés et on peut prendre beaucoup à ah, la France prendrait quand même trop de surexpansion je peux pas avoir la France dans ma quoi, c'est pas possible est ce que ces deux provinces jouent beaucoup sur la France 57 je crois il est retirer là il n'y aurait pas la France Là, il y aurait la France. Bon, on va prendre que des provinces euh, dans les Philippines, alors. J'aimerais bien un truc comme ça. C'est peut-être euh, trop demandé. Mais bon, on peut revoir nos exigences à la baisse euh, si on s'en sort pas. Portugal, j'attends toujours pour attaquer. L'Espagne, elle aime pas si j'ai le Portugal et je comprends pas pourquoi. On dirait qu'elle aime pas. L'Angleterre a, a peut-être récupéré ce point à pied à terre, personne d'autre n'a de revendication dessus. Peut-être qu'ils l'ont depuis très très très très longtemps. La France a jamais eu l'idée de l'attaquer. Oh, ils ont wipe l'armée très très vite. Ça calva. Toujours pas persuadé qu'ils ont perdu. On a croisé des sols adverses. Ah c'est au Portugal ça, je pourrais demander aussi. Ah, vous pouvez pas être aux deux endroits par contre. Si peu. Je complètement d'aller là-bas. Fin du siège de la haie. Pays-Bas perdent large. Prend des provinces à un rival, je m'en doutais. Ils sont pas encore tout à fait partants pour euh, céder ce que je leur demande mais il s'approche. Non mais sûrement. Et ça impliquera qui dans la quoi si je fais ça La France malheureusement encore. Les Pays-Bas. Tous les autres ils y sont depuis de toute façon tellement longtemps que... Sauf faut que j'attaque la France après. Le truc c'est que mes alliés m'aideront pas. Ça voudrait dire euh, un 1V Versus E Pas mal le monde quand même Après la Colombie tout ça ils ont des, des trop Très très très loin C'est toujours trop la France Je peux pas me permettre de les avoir dans la Coa non plus Donc il va falloir euh, Trouver un moyen à tous les coups c'est cette petite province française là Ah j'ai une alarme cette petite province française là, ou celle-là d'ailleurs, qui font que c'est si problématique de prendre des territoires. J'imagine que là aussi ça va me coller de, de la surexpansion avec la France si je tente de faire un truc comme ça. Après le Portugal je suis beaucoup moins loin que les Pays-Bas en termes d'avancement. 53 000 avec les Hongrois. Euh, Délèchez-vous les Hongrois, vous ferez un meilleur boulot sans moi. Et on a même des bohémiens qui arrivent sur place. Langzhang est rejoint, c'est évolué. Lui, il est en guerre face à d'autres. Attaquant face à Jin dans la conquête Liang Jing pour l'hégémonie chinoise. Soit un casus belli spécial. Euh... Pardon de la tradition terrestre. Stabilité, ça m'intéresse quand même beaucoup de la garder. Bon, grosso modo, euh, les Pays-Bas se sont rendu compte qu'ils avaient perdu. Oula ouais, je fais pas ce qu'il faut avec mes troupes moi. Je les mets toutes dans une province et puis j'attends. Moins d'entretien terrestre parce que j'ai du sel. Ça coûte moins cher d'acheter des aliments frais plutôt que de les conserver dans le sel, c'est clair. Ah, la Corée est impliquée dans une guerre. Défenseur. D'accord, je me demande si elle n'a pas rejoint à l'instant. Les Manchoux, ils ont... Ah, c'était ces séparatistes là que je devais aller... Surveiller. On est passé. Sans se faire choper par euh, la flotte néerlandaise ou une flotte portugaise. va prendre territoire territoires philippins, après les philippines tombent forcément sur Moluc, ils tombent forcément sur Malacca Et à la fin j'ai plus de... plus de puissance Un truc qu'on pourrait essayer de faire c'est changer tous nos marchands et faire collecter à la place de transférer Faudrait que j'essaye En je suis pas ultra chaud pour essayer Ah non, celle-là elle fait toute la différence. Je vais plutôt bouger celle-là. On me donnerait ça. On va s'en contenter, c'est déjà très bien. Siège les Bulas. J'ai pas de, de lien avec eux. Mais je pourrais en faire un en colonisant cette province. On va rappeler mon colonisateur. Et l'envoyer. Là-bas, justement. Siak devienne. demande à ce que je vienne contre Lang. Zang, Mongyang et Mongé. On va rejoindre, mais on va le laisser faire. Je sais pas si c'est rendu compte que j'étais déjà dans une grosse guerre. D'ailleurs, il est toujours partant pour rejoindre ma guerre. Il considère que. Bon, oh, ça va, les doigts dans le nez, deux guerres à la fois. De quoi deux guerres Pas grand chose. Bon, allez-vous, ce, ce serait temps que vous partiez. Je ne peux plus faire de revendications sur le Monomotapa tant qu'on est en guerre. Ils massent leurs troupes, la Grande-Bretagne Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Dis-moi qu'il n'y a pas la France là. Il y a la France, et il faudrait que j'attende l'année prochaine pour qu'ils y soient pas. Il y a la France et la Frise. sinon je demande une province de moins d'ailleurs je sais pas s'ils acceptent oh ils accepteraient tout ça disons que je leur laisse bigot ouais toujours la France pas une plus petite province qui appliquerait moins la France ça je crois que c'est plus c'était à 53 ouais je pourrais classer en fonction des provinces les plus, les moins... qui demandent le moins d'expansion agressive, mais... De je pourrais demander si cette petite île à la place de... Là, par exemple. Il aurait toujours la France. Après, si je vais prendre des provinces au Portugal, ça va encore réimpliquer la France. Hein. C'est que si la France rejoint la Koa et qu'elle décide d'attaquer avec la Koa ou qu'on l'embarque dans la guerre de Koa, je serais tellement embêté. Lui, il a gagné deux provinces sur le dos du petit Manipour. Petit. Il est peut-être pas petit. Euh... Défection des fétichistes, ça m'intéresse pas. J'avais oublié qu'à la base on se battait pour le monomotapa. On a un siège. On a la capitale sauf à là. Alors vous et vous, non, en fait les deux, rassemblez-vous plus ou moins. Attends de nous échapper, rattrapons-les. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe, c'est bon. je bas, Ils ont encore battu, ils arrivent à s'échapper. C'est fini pour le Portugal. Euh, petit point sur l'état des provinces, ouais il me manque toujours à peu près 140. Bon, on va peut-être sortir les Pays-Bas juste à la fin du mois. Je peux rien donner à la Bohème. Hein. Je pense... Non, ils n'ont pas de territoire maritime. Je pourrais leur faire rendre des provinces... À la frise, ils ont dû faire des conquêtes sur les frisons. Je pourrais leur demander de les barrer des petits états, ça m'intéresse pas tellement. On va demander de l'or en plus, pas moins que ça. Oh, Envoyer la demande. La France peut rejoindre. Hop, la France peut plus rejoindre. Oh, il y a énormément de corsaires ici. Ça peut tirer vers le Japon. Là, faut que je fasse mon expérience euh, test Portugal, j'ai combien de scores de guerre 55 sur eux Le truc c'est que là, il y aurait la France Ah beaucoup d'ailleurs Je sais pas ce que je leur demande Juste cette petite branche Tout ça pour ça hein. Pas beaucoup d'agitation Beaucoup de provinces philippines euh, qui ont pas de... ...surexpansion et il y en a d'autres qui ont de la surexpansion, je sais pas comment... comment c'est géré. Alors sinon, le Portugal... On pourrait leur demander ça, ça... Et quand même d'autres trucs... Les petites îles du Pacifique... Pourquoi pas... Hein celles là à mon avis elles ne valent pas beaucoup et c'est des provinces est-ce qu'il y a des gens qui sont mécontents non l'Espagne est contente après je pourrais me commencer des colonies aux Amériques mais je suis moyennement chaud je peux me demander un truc comme ça par exemple après ça c'est des provinces revendiquées par Stiac uh, donc, on va pas taper dedans. En revanche, un point près de Brunei, pourquoi pas. 106 Soit ça, le plus bas. Ah, il y aurait quand même la France qui prendrait pas mal. Le Portugal, euh, il a déjà infiniment... Enfin, il a déjà 300, c'est beaucoup trop. Pays-Bas, apparemment, c'est trop aussi, maintenant que j'ai pris des territoires sur eux. Ils sont définitivement fâchés. Je peux attendre un moment avant de faire la paix avec le Portugal. Je n'ai pas encore pris leur capitale. Je pense que sur les colonies, grâce à l'Espagne, ça passe bien. Quoique Rio da Prata a l'air très tranquille. L'Argentine la est attaquée par le Pérou français. Pérou français est en guerre contre Potiguaras, Grande-Bretagne. Défenseur face à Potiguaras dans la... Guerre impérialiste Potiguaras contre Pérou français. Potiguaras attaque le Pérou français et la France. Comme il a la Grande-Bretagne avec lui, il n'a pas peur. C'est un allié du tonnerre. Après, il faut que je lance les Manchoux. J'ai pris la province japonaise, non pas encore, et le Japon est dans la Koa. J'espère qu'à la fin de la partie je serai pas obligé de lancer la guerre contre la Koa pour avoir les dernières provinces de soi. J'aurai toujours des, des alliés à attaquer. Des alliés qui ne sont pas dans la KoA, sinon c'est pas très utile. Je me demandais pourquoi Siak est en bleu. Parce qu'ils nous ont fait déclarer une guerre. Ah, Tombouctou a rejoint la COA. Bon, c'est plus grand chose Tombouctou, J'aurais peut-être dû les attaquer, mais... Eux, ils sont dans la aussi. Ah, ils ont pris certaines provinces... Ouais, ils estiment que c'est des provinces qui leur iraient mieux à nous qu à... À eux qu'à nous. Je comprends. Ils ont une province légitime ici. Peut-être que je pourrais libérer le Maroc ce serait pas très malin puisque j'ai une province légitime à eux, je pourrais pas les vassaliser. Je vais faire la paix moi-même. Par contre ouais, un petit pays comme Buas vous pouvez sortir à condition de me payer. Et de promettre. Euh, surtout de promettre d'oublier le Monomotapa. Parce que j'ai pas très envie d'être en guerre contre vous. KZMB, allié à Frise. Pas dans la quoi, mais pourrait probablement y rejoindre et la rejoindre. Ça me permettrait d'attaquer la France. Je sais pas pendant combien de temps la guerre entre France et Grande-Bretagne petit euh... Potiguara ça va continuer. Ah, on dirait que la France a débarqué. Là, on m'occupe. J'espère que ce pas moi qui les bloque parce que je contrôle les provinces. Non, non, c'est juste eux qui sont un peu lents. Plus de réseaux sur le Portugal. d'influence, faut que j'avance, mais en même temps faut pas que je dépense trop de points pour continuer mon intégration de la Hongrie qui se poursuit je crois coup de 5, yes ils ont un fort euh, siégé par des séparatistes je n'avais pas fait gaffe allons le CG. les séparatistes quoi transylvaniens d'accord faut que je développe des nouvelles provinces ou des anciennes avec des points militaires le truc c'est que j'ai rien à développer par là je me dis près de la zone où il y a l'industrialisation c'est plus intéressant j'ai déjà tout monté <rire> Pas ici ou pas complètement. augmenter les est très grosse aussi. Il commence à fatiguer, on a toujours pas le siège de Lisbonne. Mais ça va tomber, il va falloir faire un choix. Euh... Soit on part du principe qu'on prend la France et on prend des trucs au Portugal, c'est vraiment. Soit on part du principe qu'on veut pas la France et dans ce cas-là on prend rien au Portugal. Hein. France frise ça ferait. Est-ce que sinon euh, je rassemble mes troupes et j'attaque la France pour euh, humiliation d'un rival ou pour impérialiste, plus surtout je sais pas combien de troupes ils ont dans la France, mais j'ai déjà beaucoup de troupes sur place. On va faire 80 000 hommes de plus dans ce secteur. Là on a un grand paquet déjà. Bon, j'ai toujours des troupes un peu partout dans le monde, mais... L'option de faire la guerre à la France n'a pas l'air si absurde. Après, il faudra que je prenne des provinces très très loin. Faire oublier que en fait, c'est 0% de surexpansion, tout ça. C'est Portugal qu'on dit. C'est bien lui avec qui je traite pour l'instant. Pour qu'il puisse sortir de la guerre. Allez, faisons ça. Et le Monomotapa qui, du coup, est tout seul. Si je vous demande ça, qui est-ce qui rentre dans la quoi Qu'est-ce que ça fait comme effet Seulement 5 sur la France, un tout petit peu sur la frise. Mince, du coup, c'est des rebelles. Est Ce côté-là du monde. Est-ce qu'on attaque la frise de la France De toute façon, je crois que attaquer l'un, c'est être en guerre contre l'autre. Continuer à améliorer la relation avec l'Espagne. Là, j'ai des troupes qui sont pas en, en drapeau noir. On va rester. L Espagne, on a le, le libre passage. Allez, ils sont toujours en guerre là. Ils gagnent par contre. 5 ans mission... mercantilisme. Profit à la Mecque. Un nombre inhabituel d'Ouméra et de marchands venus du monde musulman a accompli le pèlerinage à la Mecque cette année. Cet plus de gens fortunés a beaucoup contribué au commerce local. Comment devrions-nous collecter les impôts Si je donne l'argent aux Ouméra, ils sont plus contents. J'obtiens l'absence des missionnaires qui ne m'intéressent pas. Un petit peu d'efficacité commerciale. Mais en prenant du mercantilisme... Euh... Je gagne encore plus de sous à mon avis Il euh, y a aussi un truc qu'il faut que je fasse Pour chacun de mes marchands Collecte de revenus Collecte de revenus Collecte... On va peut-être les faire un par un comme ça Ce sera plus simple pour moi j'ai déjà fait Des camps Collecte de revenus encore moins nouvelle, collecte de revenus. Perse, collecte de revenus. Pour l'instant, on gagne 330. Lui, il collecte, c'est normal. Collecte de revenus. Collecte de revenus. Collecte, collecte, collecte, collecte, collecte. On va collecter beaucoup moins sur Constantinople. Mais est-ce qu'on gagnerait pas plus de 330 On gagne beaucoup moins. On annule. Transfert de puissance. Transfert de puissance. Transfert de puissance. Transfert de puissance. Transfert de puissance. Transfert de puissance. Transfert de puissance. en a qui collectent beaucoup, mais apparemment c'est pas suffisant. Transfert de puissance. Transfert de puissance. et la différence est très très grosse donc ça risque pas de devenir rentable prochainement et je pense pas qu'en allant dans des nœuds où j'ai de la puissance mais qui est très loin de la zone de transfert par exemple euh, les philippines au hasard euh, j'ai 5 du cas à collecter là bas en, bon, en termes de puissance en tout cas j'espère que c'était pas lié à la fin de la guerre, je crois que j'ai fini la guerre euh, la même année ah on a encore des troupes là de faire un long détour, on va plutôt les mettre en. Bon, je me. Euh, du coup, Siak là il viendrait pas parce que c'est loin quand même. Langzang ce serait peut-être bon euh, de finir la guerre, non Je sais pas ce que vous en dites. Il va pas être content Siak mais. J'ai besoin que la, la guerre se termine. J'ai transféré mes troupes en bateau. Pas encore jusqu'au bout. Où vont-elles S'occuper des rebelles africains. Ça paraît logique. Un peu sur les là. sinon après ils vont jamais ah mais euh, accoster. Transoxiane, encore beaucoup de monde. Alors qu'il ne reste plus que euh, une petite limite. Une petite. Euh, le, grosso modo, la frontière la, la haute. La, la partie nord des monts titans. Potiguara, c'était une mauvaise idée de s'attaquer au Pérou. Je pense qu'ils s'en rendent compte maintenant. Frise a rejoint. Il y aurait juste les mixitos, là Il y aurait pas la frise. Ne veut pas être impliqué dans une guerre coloniale à grande échelle. Il ne veut pas être impliqué dans une guerre coloniale à grande échelle. Il ne veut pas être impliqué dans une... Il ne veut pas être impliqué. Et eux, ils sont au côté colonial. Impérialisme. Colonialisme. Ça serait juste pour un du bas, ça m'intéresse pas tellement. Est-ce qu'on pourra pas juste humiliation d'un rival Qu'est-ce que je pourrais prendre comme province sur la France Il y en a une, deux, trois par là. Euh... Mais c'est tout. Hein Donc, si j'attaque la France, autant chercher l'humiliation. Et si je perds, euh, je perdrai juste des points. Et pas des. Non, oh, c'était ce général là. Hop. Et pas des provinces comme ça aurait pu être le cas. Alors lui, je m'en doutais. J'ai plus le le passage, donc je suis devenu rebelle. Voilà. Allez là. Passons en mode autonomie. Élimination des rebelles autonomes, là on est toujours à 300, c'est moins que le 330, peut-être que c'est parce que les marchands ont bougé, on en faisant je sais pas trop quoi. alors il y a des partisans qui passent chez moi, et ils veulent m'affronter ou... apparemment ils veulent m'affronter, pas tellement le choix. Mais du coup ils sont tous morts. On peut prendre un général et le remettre au même endroit ça c'est marrant je pense que je sais pas si ne passe... pas stacker mes troupes c'est économique mais est-ce que c'est pas très risqué je pense que si mais bon euh, je... je suppose qu'on peut passer par là yep. il serait temps que ça se termine je pourrais demander quelques provinces à vrai dire. 8 17 alors que j'ai même pas participé vraiment à la guerre j'ai fait du score en ayant la capitale de Langzang et puis c'est tout dans la mesure où il faut que je me sépare de Siak à un moment ou à un autre ça peut valoir la peine deux provinces gratuites hein. Ah par contre ça me fait dépasser ma surexpansion. J'aurais dû reprendre qu'une. J'ai quelqu'un qui améliore mes relations avec Siac, oui. Ça peut être utile pour éviter de passer en dessous du seuil fatidique, sachant que je peux encore monter de 50 facilement. Euh, mes bateaux sont arrivés. Oh, occupez des, vous occupez-vous des rebelles sur l'île. Et toi Ah, quoi qu'il y a des navires français qui pourraient passer. J'ai des provinces rebelles. Est-ce que ça les calme là Pas complètement. À cause de ma surexpansion. Bon, elle va disparaître ma surexpansion. Assez vite Fin du siège de Narbonne. Ou alors on va directement vers le Haut Poitou pourquoi tu vas pas faire ça Et fin du siège de Labour Oh oh oh C'est peut-être l'occasion de laisser 25 000 hommes Faire... Euh... Non, faire ça ouais. Faire des occupations. Oh oh oh oh oh oh oh, oh, oh. Marche forcée par là-bas. Marche forcée par là-bas. Ça va être très très vite en marche forcée. il Faut qu'il regagne du moral aussi. 14 000 kits par là. On est un peu étalés. Oh lolo. Ils sont tellement trop là par contre. Joignez-vous, joignez-vous. Et on a des désagréments mineurs qui arrivent. Heureusement, on gagne. Ah de de guerre parce que j'ai la désertion de troupes. Pas chouette, ça. Pas chouette du tout. J'aurais dû faire un peu plus attention. Surtout que ça va durer jusqu'en février de l'année prochaine, ça va. Ah, j'ai encore de la marche forcée là. Désactivons ça. Faut que j'occupe doucement les provinces en fait. Oh là là, ça saoule terriblement ça. Abrak et Shiraz. On va donner l'autonomie. Et on ne déclenche pas l'événement. Au cas où ça ait un impact sur... Encore des déserteurs. C'est fini ça n'arrivera plus Désagréments mineurs Il y a quand même beaucoup de provinces agitées Et les particularistes ottomans Sont sur le point de se révolter En Nouvelle-Calédonie Île Salomon, Vanuatu Ça craint terriblement ça Tsumba, Kerem, Daru Je préfère ça que des, re des rebelles autre que des particularistes ça, ça veut quand même dire Que je vais devoir aller m'en occuper On va donner de l'autonomie dans toutes les provinces Et puis voilà Alors Là par exemple Là Là Ah j'ai pris ces territoires là Je me souvenais plus Voilà où est-ce qu'il y a encore Taglock Caraga, car caraga, si c'est exactement ça, c'est juste à côté. Sumba et Gwam. là, c'est plus à côté. Sum... Guam c'est les provinces euh, Papou après on a des gens là c'est pas le Japon ça je pense que si on donne l'autonomie sur ces deux provinces là Bon voilà. Il y a 24 000 qui tentent de se faufiler. Le truc c'est que j'ai pas de général, donc on prendra pas la bataille. Sauf que, dommage pour eux. Voilà que finalement. Les attrape parce que le fort est fini. Allez, fort suivant. Sur 51 000, on va dire qu'ils sont suffisamment bien protégés. Je vais finir par devoir prendre mon point de stable pour pas. À la révolution ça ferait quoi ça ferait agitation dans le pays plus 10 modif de coût de la stabilité plus 10 ça c'est la mort agitation dans le pays plus 10 ils vont résister longtemps hein une ah, armée arrive trop tard par contre. On va aller se battre au Charolais. Mince, j'ai envoyé personne sur cette colonie. Même pas 3000 petits soldats. 1, 2, 3. Où est ma flotte J'ai plus que... J'ai plus de colonies peut-être je sais pas trop. Flotte de 50 navires, celle-là. Elle a récupéré des soldats. Elle va... Euh, côté Française Niger, grosso modo là, quoi. J'ai envoyé une autre armée au cas où il y a beaucoup de Français qui rejoignent on va suivre sur cette bataille là pas beaucoup de morale, oula on a perdu une armée Le Corentin, ça c'est chouette. On une armée de dispo de ce côté-là. Euh... Bourbonnais, on les attrape. Tout le monde y va J'ai vu une très grosse armée par là Je sais pas où est-ce qu'elle est passée Je ne sais pas où elle est passée Occupons un peu Occupons un peu de terrain Ça se passe la guerre contre la France Ils sont très très nombreux Ils sont franchement forts mais ça passe, ça passe. Fin du siège de Auxerrois. Nous sommes sur Franche-Comté. Beaucoup de troupes s'il Ils ont rassemblé juste pour faire un joli tas de 40 000. Faut croire. Légitime, légitime, légitime, légitime. Refusé. La Scandinavie est en guerre contre la Grande-Bretagne. Avec l'aide des Pays-Bas. Contre les Potiguaras, attaquant face à l'Irlande dans la guerre impérialiste. Potiguaras contre Irlande Défendre l'Irlande. J'ai l'impression que le Potiguaras, euh, il joue comme s'il si était le plus fort du monde, mais en fait, il l'est pas. Il a perdu beaucoup de territoires pour la France antarctique, que la France a dû réclamer. Et peut-être aussi pour le Brésil anglais, j'ai mal. Euh, pas vraiment conscience. Quoi qu'il a des nouvelles provinces Là. Peut-être des rebelles de la France antarctique, je sais pas trop. Mais euh, historiquement, euh, c'est surtout du français par là. Ah, il y a aussi beaucoup d'anglais. L'Angleterre a aussi perdu beaucoup euh, de colonies. <rire> Alors, on a une armée qui se promène par là. Je pourrais peut-être. Non, je peux pas l'attraper. Si jamais ça arrête sur Roxerrois, c'est pas grave, on, on suivra. Pas le plus. putain, ça. Le Bengale bloque mes forts. On peut passer par Paris, visiblement. Allez, ça c'est tombé. C'est cadeau. Ouh là il y a beaucoup de monde, finalement. Beaucoup plus que. Ce qui était initialement prévu. Franche courté ça tombe. Deux armées de plus qui s'approchent. Je dis on va laisser un bonhomme à Paris. Attaquer avec le reste. Attaquer ici, attaquer ici. Ils sont pas de bons généraux aussi les Français les pénalise. Toi, repars pas d'où tu sortais. Continue d'occuper. Autriche, demande d'accès militaire. S et Pays-Bas. Bon, on peut les laisser se battre. Ils me font un peu pitié, à vrai dire, mais. Les pénalisons pas à vie pour, euh, pour montrer qu'on est les plus forts. Voilà on assiège maintenant. Le faire revenir, on a un autre euh, soulèvement, les passe. Peut-être pas arriver si j'avais mis à temps les provinces. Cap de Bonne Espérance, j'ai mis tout le monde, oui. On va acheter notre point de stable supplémentaire. Fin du siège de Paris. Et oui, ça devait arriver. Paris est tombé. C'était l'objectif de guerre. Voilà euh, que la France est en rouge. Amener la France en rouge, c'est pas une mince affaire. Après, ils se sont pas fait aider par leurs alliés. Selon le même euh, refus d'aide euh, catégorique, euh, nous ne vous aiderons pas. modo oh, c'était ça, hein. Oh, on en chope 14 000. sauf euh, sur le Luxembourg sur les Pays Bas voilà et après tout le monde ira dans le Finistère de ce côté là, pareil 60% j'ai perdu de vue les français je sais pas, où on va revenir. Ah, je les ai réaperçus. Changement de plan. Ah, ils sont arrivés à temps, du coup j'ai le malus. J'ai par contre. Ça leur a été quasiment fatal. Ça m'a coûté 12 000, plus 3 000, plus. Et eux ils ont perdu. Plus de fantassins que j'ai perdu du total, et ils ont perdu énormément de canons. Probablement lié à la bataille de la fin, surtout. Enfin, à la fin de la bataille. La bataille de la fin. <rire> et je ne surveille jamais la fin de l'épisode. On a encore fait un épisode d'une heure, c'est pas grave. J'espère que ça vous plaît quand même. On se trouve bientôt pour le prochain.